Bonjour, je m'appelle Adolphe Fofana, je suis avocat, non-voyant et j'utilise des moyens auxiliaires, notamment un ordinateur avec une synthèse vocale. Alors, l'utilisation que j'ai de mon téléphone euh, qui peut par exemple vous surprendre, c'est que je l'utilise toujours le l'écran éteint, parce que pour moi, justement, c est, c est, ça me permet de garder une certaine confidentialité. Et euh, ce qui peut parfois surprendre les personnes qui me voient utiliser mon téléphone et notamment euh, les contrôleurs lorsqu'ils me demandent de voir mon ça, abonnement général. Parce que là, ce que je fais, c'est que, voilà, là, je l'ai déverrouillé. Et... Alors là, je vais sur l'application. Alors, je vais sur mon abonnement général, et lorsque je dois le montrer, voilà, comme ça, le contrôleur, généralement, peut le voir, et après, je le cache pour continuer à faire ce que j'ai à faire. Peuvent être difficiles d'accès. Imaginez simplement un, téléphone port, euh, un smartphone sans... simple justement je n'y ai pas accès tandis que du moment qu'il est soit vocalisé soit soit justement qu'il y a deux trois adaptations parfois qui sont introduites ou intégrées dans le téléphone dans ce cas le moyen est tout à fait accessible changer ma vie oui et non parce que donc j'ai du dû... Dû, je dois vivre avec mon temps, je suis né plus ou moins avec des euh, balbutiements de l'informatique. Non, je ne suis pas trop vieux, mais euh, oui, il fallait, justement, c'est un saut technologique important et effectivement, j'ai dû, euh, dû m'adapter. Et sinon, pour me les approprier, donc, euh, il a fallu un temps d'apprentissage, mais je crois que c'est la même chose pour tout le monde jusqu'à ce qu'on comprenne et c'est la même... C'est la même chose à chaque évolution qui apporte des, des avantages. Et, donc oui, il faut, il faut prendre le temps de s'adapter et, et de comprendre. Prenons simplement le GPS. Euh, a priori, le GPS permet justement de faciliter les déplacements. Et lorsqu'il est adapté et vocalisé, je peux l'utiliser pour me déplacer dans un endroit que je ne connais pas. Ce qui me permet justement d'être autonome, de ne pas devoir recourir à l'aide d'une personne tierce ou d'une de, voilà, de, de, aide quelconque. Je peux me débrouiller justement et après, euh, tout dépend de la précision du GPS. Et, par contre, il y a une chose que je peux, que je peux regretter, c'est la disparition de certains boutons physiques. Parce que lorsque tout est tactile et que ce n'est pas vocalisé, parfois c'est un, euh, un peu difficile d'accès